Bonjour, je m'appelle Muriel Collagrande, fondatrice d'Ovahom. Nous avons développé une console de jeux audio avec des professionnels de l'éducation et des chercheurs pour la stimulation cognitive, motrice et sociale des enfants pour accélérer l'apprentissage de la lecture et du langage. Alors, de nombreuses enquêtes internationales montrent une diminution constante des écoliers français au niveau de la lecture et des grandes disparités en fonction du milieu social. Par ailleurs, l'école a une mission d'inclusion qu'elle a encore du mal à remplir, notamment par manque d'outils. Donc il nous paraissait très important, face à ces constats, de proposer des nouvelles méthodes, des nouveaux outils qui soient attractifs pour les élèves, inclusifs, mobilisables à la fois en classe par les enseignants et au sein des familles.